Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 290 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à Blight. Blight. Blight. Blight, Blight the, of the zombie. Blight of the zombie. Je sais pas du tout euh, ce que c'est. Ça parle de zombies. Déjà, bon, et ben on va, on va laisser play parce que ça a pas l'air... Est-ce que je peux jouer à la manette Ouais, mal barré pour l'instant. Non, je peux pas choisir. Alors, on va choisir... Qu'est-ce que c'est où oh, il y a des cerveaux à collectionner. Potsburg. Pottsberg. Ils ont tous des noms à la con, les machins. Potsburg. Et ben, 0 sur 30 en Potsburg. Ouh là là, c'est du puzzle. Ou on dirait du puzzle. Euh, alors, on n'a pas de cerveau sur celui-là, c'est parti. This is Craig. Ils sont un petit peu trop fort. Hop Il va manger. Donc, Craig sort pour aller au burger. Il cherche à manger. Il y a des trous dans le. <rire> Il y a des trous dans le. Voilà. Il s'est fait rouler dessus, Craig. Et Craig est un zombie. Alors, get to know get to know your zombie. Craig Creeper, Sagittarius, had a goldfish named Tony. Ok blablabla. Ok, donc on déplace le zombie comme ça. D'accord, j'ai deux zombies. Your final score euh, 7000. Ok. Donc j'ai un zombie, il faut qu'il mange des cerveaux. Et qui... Qui fasse je sais pas quoi. Ok. Le but c'est d'être un zombie. Voilà. Et c'est en mode puzzle je connaissais. Pas ce style. Adjust Craig Buff by Drawing the end point. Alors je vois pas à quoi ça sert ça. À quoi Ah merde, il y en a un deuxième. Il y en a un là. J'avais pas vu. Je en train de me dire pourquoi j'ai pas pourquoi pas terminé le niveau ah putain oui ça fait vraiment vraiment le chemin qu'on lui a donné de faire <tri> ok j'ai trois ennemis ok j'ai gagné mes trois cerveaux et ben et ben c'est bien On va essayer de voir comment ça se passe. Et on va venir bouffler. Normalement, ça devrait le faire. Et ben, il et va, ben, c'est sympa. Je connaissais pas ce style de jeu. Alors, on est sur, on est sur du petit jeu, hein. Au oh, finalement on est sur du peu. Oh putain. <cười> fait démonter le slime. Hop là, on l'a bouffé. Et j'ai eu trois cerveaux. Voilà. Allez, on continue. Allez, on est fou, on est fou. Alors on va là, ensuite on va là, et on va là, et on bouffe le. Ah, il suffit, il suffit d'ajuster là. <cười> La fin. Allez, on va lui bouffer, on va le bouffer, on va le bouffer. Garde Et voilà 10, 20, 30. Donc je gagne plein de machins. Je pense que ça va être de plus en plus hardcore. Ok Ok je me suis fait tirer dessus c'est pas bien du tout mais c'est pas grave Allez allez allez allez allez y allez y au moment où il s'en va en plus Oh nickel nickel nickel nickel nickel et boum Voilà je me suis fait tirer dessus mais, au final, j'ai quand même mes personnages. Alors, le but c'est que je passe ici et ici. <rire> Le but c'est quoi C'est d'en sacrifier un... Ah oh, merde J'ai pas eu le cerveau Ah putain Regardez Shinsa qui apparaît en bas à droite Espèce de fils de Shinsa Alors bonjour tout le monde <rire> J'espère que tu vas pas lire des conneries Shinsa Sinon, je vais effacer tes messages au montage. Et non Il nous fait juste des petites blagounettes, Nicolas. Il s'appelle Nicolas. Alors Où suis-je Que fais-je Qu'est-ce que je vais faire On va aller bouffer lui. On va faire ça, ça, et ensuite on va aller chercher lui, lui, lui, lui. Bavage, l'entre-quart d'heure, 10 minutes de vidéo suffit. Voilà, et bim. <rire> il est con. Il me les fallait tous pour le bouffer. Ah, j'étais obligé de le... Voilà. Donc voilà. Voilà où les stratégies de ce jeu, il faut... Quitte à les sacrifier, il faut au moins que j'arrive à bouffer l'autre. Alors, qu'est-ce que je vais faire permet de passer là, qui me permet de passer là. Lui il va lui tirer deux fois dessus donc c'est lui qui va le bouffer. Ça me fait un deuxième cerveau. Ce qui me permet d'aller passer là-bas et en même temps de passer là-bas. Lui ça l'oblige à recharger ses deux cartouches un peu lentement. Ici, j'ai un fait deux cerveaux. Un cerveau, deux cerveaux et trois cerveaux. Et les mecs, ils se retournent pas. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Et on va se... Pas aller, pas aller plus loin. Voilà, j'ai fait tous les niveaux du... du premier... du premier monde. Hop Plagues... Plagues... of the Zombie. On va s'arrêter là, c'est un petit jeu, Il y a, il y a... Y a sûrement d'autres obstacles et d'autres catégories, de, enfin d'autres enchaînements de choses à voir, mais je vous laisserai le regarder ensemble parce qu'en plus on m'a fait la remarque qu'il fallait que je fasse des vidéos qui ne sont pas trop longues. Alors j'essaye de vous faire des contenus qui ne sont, sont pas 20 minutes. Après, ça dépend. Euh, voilà, si on a fait le tour du jeu, ça suffit. Je vois pas l'intérêt non plus pour vous de regarder plus. Euh, si le jeu vous intéresse, bah il vous aura intéressé dès le début quoi. <rire> voilà, mon but c'est vraiment de vous faire découvrir des jeux et. Euh, et euh, au passage, de vous faire jouer à des jeux que vous aimerez et euh, que vous ne connaissiez pas. Si, euh, si vous aimez pas, c'est pas la peine d'aller jusqu'à la fin de la vidéo. Après, ça peut être intéressant juste pour moi, mais bon, comme je suis pas un super bout en train non plus. Voilà. Disons que, euh, disons que ça peut être un peu chiant. Allez, j'arrête de, de me lamenter sur mon sort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain jeu à découvrir. Celui-là est plutôt sympa, moi je l'aime bien. En résumé, je l'aime bien, j'y rejouerai pas par contre, mais j'aime bien. Voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, salut